Aziz euh, Amami était dans une, dans une communauté, on peut l'appeler la communauté des cyberdécédents. Euh, il était parmi les fondateurs d'un groupe très radical qui s'appelle Tacrise. Euh, après, il était dans le mouvement du de, de, de parti pirate tunisien, euh, mais après, il a quitté le bateau aussi. Euh, en, de, en, 2011, euh, en 2010, il a participé activement à livrer l'information des mouvements sociaux de, de, de la révolte. Alors il avait un peu fait ce qu'on peut appeler un petit licorne, un peu hyperactive qui est partout, qui, qui fait tout, avec tout le monde, avec tous les jeunes. C'est ce cadre là qui, qui, qui a fonctionné, qui, qui lui plaisait aussi. Il était arrêté le, le 6 janvier 2011 euh, par la police politique de, de, de la dictature. Euh, sous une accusation qui s'appelle le terrorisme électronique parce qu'il a, a participé dans le piratage fait, de, de, de tous les sites du gouvernement le 2 janvier 2011, et qui s'appelle mouvement, qui été soutenu par le, le, le mouvement Anonymous. L Entre temps, fait, il s'est libéré de ses cadres, on peut dire, on peut dire euh, le cadre fait, technique ou, ou, ou dissident euh, internautes, euh, le 6 janvier, il était arrêté, il était accusé par ce jusqu'au 13 janvier, il était libéré sous la pression de la rue, sous la pression de la révolution, euh, il a participé le 14 janvier dans la rue, tout ça, avec tout le monde. Il a continué ce chemin-là de, de, de soutenir tout ce qui est contestation, tout ce qui est, tout ce qui est droit, droit de citoyen bien sûr, pas de droit d'autres de droits. Les cas. Ce qu'on appelle les cas d'injustice. Euh, alors, il a défendu tout ce qui est euh, euh, euh, les, les enfants de la révolution dans les, dans les zones intérieures. Là, à Manzebouzaïan, euh, à Sousse, à, euh, il y a beaucoup de, de localités qui ont défendu ça. Aussi, il a lancé avec ses amis un mouvement, de dernièrement, qui même pas 20 jours, qui s'appelle moi, j'ai brûlé un poste-police parce que tout le monde a trouvé qu'ils se sont accusés, ce sont des jeunes délaissés, des, des, des, des pauvres, des gens de, de, des quartiers pauvres, des quartiers de, de populaires, tout ça, et de l'intérieur aussi. Il a déclaré clairement qu'accuser des jeunes de dévastation ou d'attaque des postes-police, c'est fou et c'est pas juste. Parce que réellement, il y a beaucoup de postes-police qui étaient euh, brûlés par des, des policiers pour prendre tout, brûler leur archive, leur archive de, de, de répression. Lors de son passage euh, à la télévision, c'était je crois, le 24, je crois, je sais même pas, avant, il a précisé, il a donné un cas clair qui était très connu, c'est la poste police de la Goulette, là où il était arrêté. Il a dit clairement qu'il euh, y a des preuves, il y a des vidéos, il y a des images le, le poste police de Lagoulette était brûlé par trois policiers et même la propriétaire a déclaré ça alors c'est je crois que lorsqu'il a fait ça euh, la force de la police ils ont pris ça en sérieux parce que dans le système judiciaire euh, euh, tunisien ça euh, ce qu'on appelle une accusation euh, elle doit être prise en compte par le, le procureur de la république euh, tôt ou tard elle doit être on doit, dire, on doit dire comment ça se passait. Le, le, le journée du 12, il a déclaré sur Facebook qu'il allait à Lagonette euh, avec son ami. Euh, et là, ce que je, ce que je sais euh, au moins, euh, ils m'ont appelé à 11h, je crois 20-25. C'est la post-police qui m'a appelé. Euh, ils m'ont dit, voilà, euh, notre, ton fils X, Aziz Amami, il est tu, chez nous, on l'a attrapé, vient prendre son bagage. Tu, euh. En rentrant là, tu, en arrivant à la poste police, j'ai trouvé tu, presque 5 ou 6 de ses camarades qui attendaient devant la porte, tout ça, parce qu'ils les avaient, ils, ils avaient chassés. En se présentant lorsque j'ai rentré tu, dans la, il y avait une grande hall, dans, la, dans le local de la poste police de la Goulette, euh, j'ai questionné quelques, un agent, tout ça. Je dis Voilà, moi je suis le père de Aziz, vous, vous, vous m'avez appelé, qu'est-ce qu'il y a Lui, il était de l'autre côté dans la jule. il m'a entendu, il a hurlé, il m'a dit Et hey, mon père, ils m'ont tabassé, ils m'ont agressé, ils m'ont obligé euh, à avaler. Euh, euh, euh, on appelle chez nous là, les autres euh, c'était juste pour euh, pour m'accuser il a décrit euh, comment il était arrêté pour bassableez il qu'ils étaient dans une voiture ils circulaient normalement à Carthage dans la grande euh, dans la grande artère euh, il y avait une brigade de ce qu'on appelle les Antugans, quelque chose comme ça. Euh, ils ont arrêté la, la voiture, ils n'arrêtaient pas d'autres voitures, ils ont arrêté la, la voiture, leur voiture. Ils dit « Voilà, vous passez euh, les papiers s'il vous plaît euh, ». Le mec, il a passé les, les papiers. Un autre, il, il, il voyait, euh, il s'est penché pour voir son compagnon qui était à Aziz. Il dit « Ah, voilà, c'est toi euh, ».« Voilà ». bah alors, tu es sous, hein euh, T'as des atlas, là, hein? euh, Voilà, tu... bande de son. Euh, Lorsqu'il est descendu, il l'a il frappé, ils lui ont dit mets-toi à genoux, et tes... tes, tes mains, c'est la tête, tout ça, ils l'ont tabassé. Après, ils ont dit, "Ah, oh, voilà, voilà, là, tu, il y a des c'est ça, ça c'est pour toi. Voilà, il, il a dit non. Alors il disait pour l'autre, c'est pour toi, il dit non. Ils étaient un peu en désarroi parce que c'était le scénario le plus, euh, euh, le plus habituel dans la, la police euh, euh, de la dictature. C'était leur méthode, ils ont fait ça avec tous les militants de droits de l'homme de l'époque de la dictature. Ils entrent même dans les maisons. Ils mettent de la drogue, tout ça, ils disent « Ah oh là, t'as de la drogue, on peut rien faire pour toi ». Et c'était pour disqualifier, pour discriminer, pour, pour, pour mettre à genoux l'image d'un militant, tout ça. Voilà, on s'est rendu compte avec des informations, parce que lui il m'a disait, euh, il, il me suivait depuis longtemps ». Euh, J'ai questionné ses amis, tout ça, on est arrivé qu'il y avait, euh, avant le 11, voilà, le, 11 le, le, le 11, le 10, le 9, il y avait deux voitures euh, qui étaient à, euh, garées devant l'appartement, dans la rue Carthage. Et il disait aussi, il y avait son ami, il me disait, euh, Aziz euh, m'a déclaré, m'a dit que que je sentais que je suis suivi, euh, c'était de l'époque de, de la dictature qu'on connaissait un peu euh, le, le sentiment d'être suivi, d'être contrôlé tout ça. Il y avait une autre, une amie à lui, euh, il venait ici, de toute façon le groupe de euh, moi j'ai brûlé, ma moi j'ai brûlé, il me une poste police, il venait se réunir ici, ici dans, dans cette pièce là. Euh, il y avait une sortie des civils, ils étaient arrêtés par, cette, euh, par ce groupe parce que lui il n'était pas avec, n'est pas du son avec eux. Ils l'ont même harcelé. Ils même, il y avait une autre boîte civile, il y avait des gens avec des, de, de, de, de, avec des costumes, tout ça, et les autres avec des, des civils, ce qu'on appelle civils. Alors je crois que le, le coup vraiment était bien étudié dès que. Euh, il a déclaré ça dans la station de télévision, dans cette la baisse. Dans ce, dans ce... Euh, parce que c'était les gens qui, qui faisaient la loi, qui, qui connaissaient un peu la loi, ils savaient que ça, c'est un appel à ouvrir une enquête. Il y a. Euh, il était en, pour lui, pour sa morale, était extraordinaire. Mais pour son physique, il était un peu agressé, il était un peu... Il m'a dit convenablement que je n'ai rien, je me moque d'eux. Pour moi, l'État, leur État, ce n'est pas mon État. Euh, leur loi, ce n'est pas mes lois. Alors moi, je suis un otage politique. Euh, je refuse qu'un policier qui est mon ennemi, qui soit lui qui fait le constat, il fait le PV et tout ça, euh, et qu'ils m'arrêtent, euh, je me moque de leur euh, justice, ce n'est qu'une justice de dictature. De, de, de dans لا داليطا بوليسيه حبك حرب خاب السلطة نجزو له على بشو لسوا بلد عمنا في <تصفيق> أذنا حرب لما الجلال لسنا ضربكم قوى يزدنا حب سقم ونعرفوا لأنك حقم درجنا الناس دوا بس لحقم ما يهزدنا برا بشنو وحقا دعنا بصخو أذنيكم تسمعوا.